Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 25 avril, pour toute la semaine qui démarre lundi 25 avril. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Le gros morceau du ciel s'est incarné par l'astre solaire. Il démarre la semaine à 5 degrés du signe du taureau, donc euh, au milieu du premier décor, en fait, tout simplement. Donc il est très puissant dans cette configuration-là pour nous apporter des énergies de terre, de bon sens de concret, de pratique, on se pose plein de questions pratiques, plein de questions pragmatiques. Il apporte une belle énergie vitale à qui c'est un gros morceau, l'astro-solaire, tous les horoscopes sont construits à partir de lui, tout simplement parce que notre calendrier est construit autour du Soleil. du Soleil, c'est ce qui a construit la fragmentation du ciel. 12 mois, 12 signes, il y a une synergie logique qui a été construite là-dessus. L'équation du temps, c'est basé à partir du mouvement du ciel et des planètes. Il ne faut jamais oublier ça. L'un dépend de l'autre, en fait. Bref, Soleil en taureau. Soleil en taureau apporte une belle énergie vitale à mes taureaux, et à mes signes de terre, mes vierges, hein, mes capricornes, hein, vous le trois, les signes de terre en ce moment, on est dans des dynamiques extrêmement constructives, pratiques, logiques, pratico-pratiques en quelque sorte. Ce qui s'éclaire, c'est le bon sens et l'esprit terre-à-terre et l'organisation rationnelle et pragmatique des situations. Voilà ce qui est mis en lumière avec cette condition solaire dans le signe de terre et qui fait la part belle à nos sens et à nos ressentis aussi, parce qu'on est dans ce signe gouverné par la Lune, les émotions, et Vénus, l'amour, l'affection. Voilà, plein de trucs à vous raconter derrière là-dessus. Alors, il y a euh, plein de surprises dans le ciel, et on va y venir euh, tout doucement crescendo en fonction de la façon dont ça évolue. Donc, très bon, on l'a vu très positif hein, en matière d'énergie positive, vitale, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et aussi les deux signes qui sont en amont, en aval à 60 degrés, ce qu'on appelle des sextiles, 60 degrés, c'est-à-dire mes poissons en amont, mes cancers en aval. Vous cinq, on est dans une dynamique globale qui est plutôt constructive. Si on voit le bon côté des choses, bien évidemment, si on ne polarise pas sur ce qui nous agace, vous connaissez mon adage, hein, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Donc, plus on polarise sur des trucs qui nous crispent et qui nous agacent, et plus on, on voit les choses en noir, et plus à l'inverse, on fait le tri, hein, on, on, on se débarrasse des de trucs sur lesquels on n'a pas de prise. Si on n'a pas de prise, c'est qu'il n'y a pas de problème. Hein, S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc, voyons le bon côté, voyons toujours ce qui fonctionne. Donc, pour vous cinq, on est dans une spirale vertueuse et constructive, et on prend conscience des bonnes énergies et on distille les bonnes énergies, comme ça il y a un retour possible, probable, dans tous les cas c'est le pari pascalien, si vous envoyez des bonnes énergies, ben on, toutes les chances qu'on vous en retourne, tout simplement qu'on vous en envoie en retour Voilà, c'est l'esprit après, à partir de ça, j'ai également Mercure, la communication. Mercure, la communication qui est également en taureau, qui amorce la semaine à 25 degrés du signe, donc troisième décan du taureau, donc excellent sur le plan du mental, de la communication, de la lucidité, du sens pratique, euh, l'esprit terre à terre, le bon sens près de chez nous, euh, j'aime bien cette expression-là, Mercure, 25 taureaux, il, euh, il favorise les mêmes pendant toute la semaine, mais pas que, jusqu'à vendredi. Vous allez voir, à vendredi, il y a un truc qui change et qui est hyper important. Donc, jusqu'à vendredi 22h24, temps sidéral, en gros, ça veut dire jusqu'à samedi, jusqu'à vendredi minuit, pour faire simple, pour simplifier. Eh bien, Mercure favorise les mêmes que je viens de citer précédemment, vous allez me dire qu'il y a des gâtés dans le ciel, mais c'est comme ça le ciel, juste, ça tourne en permanence. Donc, excellent sur le plan intellectuel, communication, lucidité, expression des choses simples, pratiques, pratico-pratiques, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mais aussi, mes poissons et mes cancers, vous cinq, on a la vision d'ensemble et la volonté solaire, et son fidèle satellite Mercure qui est dans une zone euh, extrêmement proche en fait et qui favorise l'élément fluidifiant, le point de concorde, le point d'entente euh, de façon assez, assez pragmatique et simple parce que c'est du taureau, c'est de la terre. Donc vous, mes signes de terre et mes cancers poissons, vous êtes dans une dynamique toute la semaine qui est particulièrement fécondante, positive, euh, constructive, il faut aller de l'avant indiscutablement, nous débarrasser de ce qui nous bloque, de ce qui nous tracasse psychiquement par l'inconscient collectif, et puis continuer à aller devant et puis essayer de trouver des solutions à tout ce qu'on peut trouver comme solution, c'est l'état d'esprit dans lequel il faut qu'on soit, tout simplement. C'est le Paris Pascani encore une fois. Bref, j'ai ça en toile de fond. Après, j'ai également, donc à partir de vendredi, donc en réalité samedi matin, première heure, Mercure, le mental, l'intellect rentre dans le signe des Gémeaux. Et ça, c'est pas anodin. Pourquoi c'est pas anodin Et ça, c'est un vrai changement, parce que ça fait un bout de temps, ça fait vraiment un bout de temps, que Mercure, la planète de l'intelligence, n'était hein, pas rentrée dans un signe qui lui va si bien, tout simplement. Euh, il faut savoir qu'il y a des affinités naturelles, mais bon, en général, vous le savez maintenant, entre chaque planète et des secteurs du ciel. Il y a des affinités, c'est comme ça. Et euh, Mercure, le mental, l'intellect, euh, exprime le maximum de son potentiel, de ses dispositions à jouer son rôle d'élément de compréhension, d'assimilation, de digestion, de, de, de recherche d'entente, de point de concorde, de, de communication, de point de liaison. C'est Mercure, l'adaptation, hein, vraiment. L'intelligence, il, il y a autant d'intelligence que de, de, de profil humain, c'est une variété infinie, mais là, dans ce signe des Gémeaux, elle Mercure pour une coloration, mais exceptionnellement fluide. Hein. Qu'est-ce que ça induit Ça induit la capacité à communiquer beaucoup plus largement, à défendre une théorie et son contraire, à peser le pour, le contre, le pourquoi, le comment, et essayer de, de cérébraliser, essayer d'être beaucoup plus conceptuel, hein, beaucoup plus global, beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouvert. En fait, c'est ça, la notion d'ouverture qui est associée à ce Mercure qui devient extrêmement puissant dans le ciel et qui va me favoriser donc pendant un bout de temps hein, pour, euh, à partir de samedi première heure, hein, vendredi 23h50 etc donc à partir de samedi pendant quelques temps Mercure, le mental, l'intelligence va m'en favoriser 5 accrochez-vous bien qui sont les cinq qui vont être beaucoup plus fluides pour être dans l'échange, pour faire passer le message, pour trouver le point de concorde Attention, c'est parti. Si Mercure entre en Gémeaux, il veut du bien à mes Gémeaux, bien évidemment. Votre exceptionnelle fluidité oratoire va avoir toutes les chances de s'exprimer sans entrave, sans frein, hein, sans ralentissement. Bon, vous allez être aptes de nouveau à, à nous faire profiter de vos belles énergies communicatives. Mais également, mes balances, dont je n'ai pas parlé depuis un bout de temps, ben, c'est vrai que les planètes ne vous gâtaient pas trop. Donc, J'ai eu des commentaires, moi, les nous, les balances, on n'a rien si elle n'était pas terrible, il hein, faut être honnête. Et puis, euh, les, les planètes sont en Bélier, elles sont en face de vous, ben, elles s'en vont, ben, voilà, la paix, la paix. Maintenant, il y a Mercure qui vous veut du bien, donc on communique, communique, communique, on cherche le point d'entente, hein. on s'adapte aux situations de l'autre, on intègre les besoins de chacun, on prend en compte les points de vue différents, hein. on ne se braque pas dans les positions. Mercure a ce rôle, cette fonction, il est extrêmement précieux et puissant dans cette position des Gémeaux. Donc, excellent pour mes Gémeaux, je reprends, mes balances, hein. et puis bien évidemment, mes versos, vous, les signes d'air en ce moment, à partir de vendredi, soir, hein, samedi matin, vous avez compris, tout va mieux. Tout va mieux pour être dans l'expression, la fluidité d'échange, etc. Les contacts, les contacts, surtout les contacts. Et puis, si une planète est en gémeaux, elle veut également du bien à mes béliers. Je ne vous ai pas oublié, ça rime. <rire> Et puis, à mes lions. Hein, mes lions, vous qui avez naturellement, quand Mercure est chez vous notamment, une facilité à comprendre quasi instantanément l'idée directrice d'un raisonnement c'est la force des lions, hein. la vue d'ensemble, la verticalité, la condition solaire hein. on, on, une demi-heure des discours chez les lions, ça, en général ça, les, ça leur casse les pieds, ils aiment bien, ils comprennent vite hein, l'idée essentielle, alors comme ils comprennent très vite, ils ont parfois l'impression, mais ils que les autres comprennent aussi vite que. ce qui n'est point un acquis n'oubliez pas que chacun a des fonctionnements différents, certains ont des esprits en escalier, donc euh, plus vous êtes pédagogue, plus vous allez vous faire entendre ça évitera de monter le volume, c'est mieux hein. prenez, le, prenez le temps laissez du temps au temps pour que chacun intègre raisonnement en fonction de son arbre en essence intellectuelle. On est tous différents, C'est ça qui est passionnant. Trop souvent, on veut dire la même chose, dans 99% des situations, on est très proche d'un point de vue intellectuel avec tous ceux avec qui on communique, parce que c'est du bon sens, mais la façon dont on communique et la façon dont on s'est entendu fait que ça crée souvent des variables qui sont des qui-coupeaux et souvent les soucis viennent de là de cette petite variable qu'on n'a pas assimilée alors que si on prend le temps de fluidifier et d'affiner, c'est ce que nous propose nous invite à faire ce Mercure en gémeaux qui est merveilleusement bien placé et qui va favoriser des échanges à n'en point douter, voilà ça c'était pour Mercure après j'ai beaucoup de planètes dans le signe des poissons en ce moment, beaucoup de planètes il y a Vénus l'amour, Mars l'action Jupiter la chance, Neptune l'aspiration, le ressenti, l'intuition le, le, le, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, toutes ces planètes là humaines à maximum et sont extrêmement bénéfiques sur les, cinq, les quatre points dont je viens de parler, hein, que ce soit action, amour, euh, optimisation, générosité, euh, bienveillance. Voilà les planètes en poisson, notamment Jupiter, Vénus euh, et Neptune aussi, le ressenti, l'empathie, euh, la perméabilité émotionnelle. Très, très, mais vraiment très, très bon pour cinq d'entre nous qui vont être mes poissons, c'est chez vous que ça se passe, mes cancers, mes scorpions et mes capricornes et mes taureaux, qui à 60 degrés, vous aussi, cette belle concentration planétaire dans le signe des poissons. Et puis, aspect un peu inattendu et remarquable, qu'est-ce qu'il y a C'est que les planètes qui sont naturellement belles en Poissons, il y en a trois. Il y a Neptune, il y a Vénus et il y a Jupiter. Elles sont ou ce qu'on appelle en maîtrise ou exaltées dans ce signe. Et les trois sont réunis, ce qui est assez rare pour ne pas dire exceptionnel. Les trois sont réunis chez elles dans le signe des poissons. Donc mes signes d'eau, en ce moment, tout ce qui concerne les émotions, les prises de décision, la lucidité, le ressenti, les bonnes énergies qu'on diffuse, c'est une bonne période, tout simplement. C'est à profiter, vraiment. Voilà, et puis ceux qui bénéficient en effet rebond, hein, c'est mes capricornes et mes taureaux. Voilà pour le ciel, c'est ce qui se globalise, donc il y a des bonnes énergies, c'est des spirales vertueuses à mettre en place, je suis très sensible à ces énergies-là, euh, toujours mon pari pascalien, en des bonnes énergies, il y a ceux avec qui ça ne fonctionne pas, bon, on lâche prise tout de suite parce que on n'aura pas d'écho, hein. puis il y a des profites qui ont un talent exceptionnel pour nous viner de nos bonnes énergies, donc une fois qu'on s'est fait attraper une fois, ben pouf, on évite, et puis on se reconcentre sur ceux à qui on a des, des affinités plus fines, tout simplement, parce qu'on va se nourrir réciproquement de ces énergies-là. Euh, alors, peut-être que j'ai oublié quelqu'un, il y a toujours en tête euh, ah oui, petite subtilité planétaire, petite subtilité planétaire, il y a notre cher Pluton, notre, je dis notre cher Pluton, parce que c'est vrai qu'il coûte cher parfois pour certains, en matière d'angoisse, d'inquiétude, et il démarre la semaine à 28 degrés, 36 minutes du Capricorne. On se dit, waouh, bientôt parti, 28 degrés, 36 minutes, bientôt à 30, il va bientôt partir du Capricorne. Mais mais mais il nous reste des petites surprises. C'est-à-dire qu'à partir du samedi 30, en fin de semaine, hein, il était en marche directe, en marche directe, il est très influent, et à partir du samedi 30, il va amorcer ce qu'on appelle une marche rétrograde. C'est-à-dire que nous, la Terre, on fait le tour du Soleil, et puis comme il est très très loin, et fait son tour en 250 ans, quand on est de l'autre côté du Soleil, on a l'impression qu'il recule. C'est un effet visuel, mais c'est véritable, véritablement dans l'axe, en fait. Hein, il recule. Et donc, il va reculer jusqu'au 9 octobre 2022. Donc, on peut espérer... On peut espérer hein, qu'au niveau des angoisses collectives, telles qu'il nous l'a incarné depuis 2008, avec toute son évolution en Capricorne, la crise des subprimes, les crises économiques, etc., on est une sorte de temps mort. On peut l'espérer, on peut l'espérer, jusqu'au 9 octobre. Après, à partir du 9 octobre, on en reparle, parce que ce sera son dernier passage entre le 9 octobre et le 23 mars 2023. Dernière séquence en Capricorne, celle-ci, elle risque d'être un peu, un peu costaude, dirons-nous. Euh, on n'en est pas là. Pour l'instant, on va passer un été en essayant qu'il soit le plus positif possible. Et et puis, on va croiser les doigts bien fort pour que Pluton soit en sommeil. Bon, voilà, je pense que cette fois-ci, je n'ai oublié personne, du moins j'ose l'espérer. Et puis, et puis, on va regarder le bon côté, et puis on va regarder ces énergies positives. Et puis, les bonnes nouvelles, c'est surtout Mercure. C'est surtout Mercure, j'ai polarisé là-dessus. Les surprises, elles sont là, parce que Mercure... L'intellect, c'est aussi le boulot de ceux qui transmettent l'information. Et ceux qui transmettent l'information, euh, c'est important. Hein, c'est important qu'elle soit bien, bien transmise, l'information. Voilà, on va espérer que ça se fluidifie avec cette arrivée de Mercure qui n'était pas dans une position aussi heureuse depuis, oh, depuis tellement longtemps. Voilà, on va communiquer beaucoup et puis ça va circuler beaucoup et puis on va espérer que on trouve des solutions à tout ce qui nous stresse et nous angoisse. De toute façon, ce sont des cycles et ça ne peut qu'amorcer que, que des spirales en conscience pour nous tous, pour voir le bon côté et essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà, euh, merci de vos bonnes énergies et qu'on se renvoie à nos gentils messages. On se nourrit ensemble tout simplement. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour euh, tout ce qu'on fait de bien, de positif ensemble. On se dit à très vite. A bientôt, à la semaine prochaine. Je vais vous préparer, je vais vous préparer la nouvelle lune. Je vais vous prépare la nouvelle lune parce qu'il y a des trucs assez rigolos. Elle est assez aiguë, ne nous en cachons pas. A très vite, merci.